Ravi de vous retrouver pour euh, votre horoscope euh, de cette semaine du 28 juin au 4 juillet, avec une nouvelle formule. C'est-à-dire que vous allez retrouver euh, votre horoscope de la semaine, euh, les 12 signes euh, sur une même vidéo, mais vous aurez droit euh, pour le mois de juillet à euh, 12 vidéos euh, de votre horoscope, une par signe. Bon, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, et puis si vous voulez des réponses à certaines questions, vous n'oubliez pas d'aller sur Tipeee! Musique Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, un événement, deux événements même importants, l'entrée de Mercure en Lyon et de mars également en Lion, C'est un bon aspect pour bouger, pour vous exprimer, euh, pour euh, parler franchement, euh, pour briller en société aussi parce que vous aurez de l'humour. Alors il va falloir faire un petit peu attention à ce que vous allez dire, parce que vous serez emporté par votre élan, par le fait que vous aurez peut-être un public qui va vous applaudir, bon tout ça étant quand même un petit peu symbolique, hein, mais ça va vous Hein, euh, vous donnez l'impression que vous êtes un peu sur un piédestal, ou sur une scène de théâtre même, hein, et, et donc bah, vous aurez tendance à en rajouter, à euh, tout ça pour faire rire, pour distraire euh, votre public qui ne sera autre que euh, certainement vos proches, vos amis ou euh, des gens avec qui vous allez partir en vacances parce qu'il y a forcément des départs en, en vacances là, au, autour du, du, du 1er juillet, ce qui est euh, bon euh, tout, tout à fait normal. Euh, donc hein, mon conseil, vraiment attention à ne pas, euh, juste pour faire rire, dire des choses qui vont euh, peut-être blesser euh, certaines personnes de votre entourage. Mais si vous travaillez, c'est aussi un excellent aspect pour entreprendre et aller de l'avant. Donc là, au contraire, euh, vous pouvez vous lâcher. Hein, euh, tout ce que vous avez envie d'oser, d'essayer, euh, de mettre en, en, en route, en marche, euh, vous pouvez y aller sans vous mettre de limite, parce que ce sera euh, presque assuré euh, d'un succès dans la mesure où euh, cette configuration booste votre côté positif et le bélier est quand même un signe extrêmement positif. Dimanche et lundi seront vraiment deux journées très sympathiques de votre semaine, la Lune sera en Gémeaux, ce sera des bonnes journées pour vous exprimer, pour bouger, pour justement faire rire votre entourage comme je vous le disais tout à l'heure. Amusez-vous bien! Chers taureaux et ascendants taureaux, dans votre horoscope de cette semaine, deux événements importants, l'entrée de Mercure et puis de Mars en Lyon. On sait que c'est un signe important de votre thème et les deux planètes vont à la rencontre d'Uranus, ce qui risque de vous casser les pieds pour ne pas dire autre chose. Donc euh, vous allez être dans, dans un climat forcément de tension, d'angoisse, de peur de quelque chose euh, que vous connaissez bien, hein, ça n'est pas nouveau, mais disons que là il euh, y a quand même une, une conjonction euh, de planètes qui fait que euh, ça peut prendre un peu plus d'importance. Alors comment vivre au mieux cet aspect? Alors d'abord essayez de ne pas trop vous stresser hein, évidemment, mais bon, essayez, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver. Euh, le, le mieux serait d'appliquer de, de, certaines techniques de relaxation, de respiration profonde, euh, de, de massage du plexus solaire, tout ce qui peut vous détendre sera bon à prendre et même vos euh, proches avec qui vous pourriez parler, euh, ou euh, même parfois quelqu'un, euh, un spécialiste, hein, peut vous aider euh, à euh, gérer. En fait ce qu'il faut, c'est arriver à gérer cette... Euh, ces vagues euh, d'anxiété de, de, de, euh, que vous allez ressentir, parce que vous, vous serez forcément anxieux pour votre avenir hein, puisqu'il s'agit de de cette présence lourde d'Uranus sur votre soleil. Donc vous vous posez ça forcément des questions sur votre avenir, et euh, comme euh, ce sont des questions auxquelles vous pouvez peut-être pas répondre vous tout seul, euh, essayez de parler ou avec des proches, euh, ou avec euh, quelqu'un donc euh, de spécialisé. Mardi et mercredi seront les deux bonnes journées de votre semaine parce que la lune sera en Cancer. Alors justement, dialogue, échange, rendez-vous, prise de contact, voilà, tout ça vous sera favorable justement dans la situation actuelle. Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine, des bons aspects. Hein, d'abord de votre planète maîtresse, Mercure, qui rentre en Lion, et de Mars, votre planète d'action et de décision. Les deux planètes sont conjointes en Lion, dans, dans un secteur qui est très, pour vous en tout cas, qui est très en phase hein, avec votre signe, et qui est justement un secteur d'expression personnelle, de mouvement, de mobilité, de rapidité d'esprit, euh, euh, d'esprit de répartie, vous voyez tout ce qui est un petit peu de, de votre appartient à, aux, aux, aux Gémeaux, la capacité aussi de changer d'humeur d'un moment à l'autre. Alors euh, on peut euh, peut-être vous reprocher une sorte de versatilité, de changer d'avis euh, comme ça trop facilement, ou de dire blanc parce que l'un a dit blanc, de dire noir parce que l'autre a dit noir, bref de ne pas être complètement euh, fixé euh, sur euh, euh, une pensée, sur une idée, sur une opinion, euh, d'en changer de manière un peu trop euh, euh, rapide. Il euh, n'y a pas d'autre solution que de faire de l'humour là-dessus et de dire euh, bah oui je retourne ma veste. En fait ce qu'il faut faire c'est assumer qui vous êtes, parce que là euh, c'est vous allez être vous-même hein, sous cette conjoncture. Hein, euh, forcément vous allez avoir beaucoup d'humour, vous allez euh, être assez drôle mais euh, pas toujours euh, euh, ça ne plaira pas toujours à ceux qui vous entourent. Donc bon, euh, essayez euh, de l'assumer et au contraire, d'en faire euh, euh, une force. Vous direz, bah ben oui, mais moi je ne suis pas rigide, j'ai une souplesse, euh, je peux changer d'avis euh, euh, s'il le faut, je ne suis pas coincée euh, ni euh, prisonnier de mes certitudes et ça c'est euh, vraiment la bonne attitude à avoir. Et une bonne journée pour vous les Gémeaux, c'est jeudi avec euh, la Lune en Lion qui va justement passer sur la conjonction euh, Mercure-Mars, donc elle va euh, euh, vous donner encore plus euh, euh, de répartie de rapidité d'esprit, parce que euh, ça viendra tout seul, vous n'aurez même pas à réfléchir, hein, avec la lune c'est intuitif, instinctif, donc euh, forcément euh, vous aurez euh, euh, l'art euh, d'amuser euh, euh, ceux qui vous entourent. <musique> cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine il y a bien évidemment une nouvelle lune le 2. Alors elle, elle se forme puisque c'est la conjonction, la rencontre du Soleil et de la Lune, les deux luminaires. Elle se forme sur le dixième degré de votre signe, c'est-à-dire à cheval entre le premier et le deuxième décan. Mais elle a quand même une influence bien évidemment sur tout votre signe. Hein. Il n'y a pas euh, Là il n'y a, y a pas à tergiverser. Euh, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, surtout que c'est la nouvelle lune de votre signe, ça n'a lieu qu'une fois par an. Euh, nouveau cycle, nouveau démarrage, et bon ça tombe bien puisque dans les mois qui viennent, et même en 2020 vous allez recevoir un bon aspect d'Uranus. Euh, que faire avec cet aspect d'Uranus? Alors vous devez déjà le sentir, hein, puisque Uranus est, est, est bien euh, avancé dans le premier décan, donc euh, on voit déjà des influx au début de votre deuxième décan. C'est le changement, l'évolution, la progression. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu quand on a un bon aspect d'Uranus comme ça. Euh, Peut-être qu'on va vous proposer des choses où vous allez tomber sur des activités ou des nouveaux boulots, je ne sais pas, et que vous vous direz bon, euh, ah j'ai peur, je ne sais pas où ça va me mener... Vous ne risquez pas de faire d'erreurs, vous ne risquez pas de vous tromper, c'est un bon aspect. La seule chose que vous pouvez avoir à craindre, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, euh, d'avoir un nouvel entourage, vous faire de nouveaux amis, voilà, c'est le risque que vous courez. Alors à mon avis, euh, vous n'êtes pas trop en danger, hein? vous pouvez y aller. Vendredi et samedi seront des bonnes journées pour vous avec la lune en taureau. Ce sont des journées amicales, puisque le taureau gère vos amitiés, euh, où la solidarité et l'entraide devraient être au premier plan. Si on vous demande de l'aide, vous serez là et si vous-même avez besoin d'aide, eh bien vous n'avez qu'à demander! Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, deux événements importants au plan astral, c'est l'entrée de Mercure et de Mars à peu près en même temps dans votre signe. Alors en soi, ça peut être une bonne conjoncture, hein, parce qu'elle est euh, disons, euh, elle vous permet de vous exprimer, d'avoir de, de, de, de l'énergie, euh, euh, mais le problème c'est que les deux planètes vont être en dissonance avec Uranus et que votre énergie elle peut se transformer en anxiété, en angoisse, angoisse pour votre avenir professionnel, euh, on en a parlé déjà souvent hein, de cette configuration, et là, bon, les deux planètes viennent la réveiller euh, d'une certaine manière, l'actualiser et, la, et euh, vous mettre face euh, à la question. Donc quelle attitude adopter, quel conseil peut-on vous donner face à euh, quelque chose qui peut être difficile à vivre, hein, pour le lion qui n'aime pas trop euh, les changements. Or, il y a du changement euh, d'une manière ou d'une autre, que ça euh, soit dans votre vie ou dans votre travail, il y a ce changement euh, et ça peut vous paniquer un petit peu hein, et, et, et ça peut se comprendre. Donc euh, la meilleure chose à faire, c'est de, de prendre du recul d'abord, de ne pas tout prendre euh, au premier degré et ensuite de vous dire comment est-ce que je peux profiter de cette euh, difficulté de ce peut-être de cette épreuve pour euh, trouver quelque chose qui va me faire rebondir où je vais pouvoir repartir en avant alors ça va certainement pas être pour tout de suite hein, mais euh, il faut trouver de l'espoir quelque part, parce que Uranus est une planète d'espoir, et euh, il faut pas vous arrêter euh, face au problème en vous disant là je peux rien faire, euh, je suis coincé. Euh, non, ça n'est pas forcément le cas, il y a une porte de sortie quelque part, c'est à vous de la trouver, euh, je ne peux pas le faire à votre place, euh, malheureusement, j'aimerais bien. Euh, si j'avais votre thème en entier, je vous dirais hein, la porte de sortie, mais bon là, le mieux, c'est quand même de vous inventer vous-même votre porte de sortie, quelle que soit l'échéance à laquelle euh, vous pourrez euh, traverser, euh, passer la porte. Dimanche et lundi seront des bonnes journées pour vous avec la Lune en Gémeaux. Euh, justement parce qu'il y aura de l'espoir et vous pourrez penser le futur d'une manière un petit peu plus positive que vous n'avez pensé votre futur dans la semaine. Musique vierge et ascendant vierge, au programme de votre horoscope de la semaine, une nouvelle lune, le 2, euh, qui est à cheval hein, entre le premier et le deuxième e des camps, mais bien évidemment elle va euh, influencer tout le signe, hein, euh, comme toutes les nouvelles lunes. Donc elle occupe un secteur euh, d'amitié, d'entraide, d'espoir, euh, si vous avez des projets par exemple, vous comptez dessus et vous n'avez pas tort. Je vais vous dire pourquoi, euh, parce que très bientôt Uranus, elle a même peut-être déjà commencé, vous envoie vers des influx qui vont petit à petit vous faire changer de vie et aller vers plus de liberté. Prendre ou reprendre hein, votre liberté, sera l'objet euh, de cette euh, euh, nouvelle lune qui parle euh, un petit peu de votre futur. Euh, donc la seule chose à faire euh, en la circonstance, c'est de vous... c'est d'essayer de ne pas avoir, euh, de ne pas vouloir avoir le contrôle, ce qui est quand même le truc de la Vierge, hein, sur ce qui pourrait arriver. Laissez la vie euh, vous montrer le chemin, vous dire ce qu'elle a choisi pour vous. Hein. Vous vous choisissez, mais la vie peut aussi choisir pour vous. C'est des moments où il faut avoir un petit peu d'intuition, un petit peu d'instinct, et, et euh, vous dire bah, peut-être que effectivement là je ne vais pas euh, contrôler la situation. Et avec Uranus, euh, vraiment, il vaut mieux hein, parce qu'elle fait les bons choix pour vous quand elle est en bon aspect. Là, elle va l'être euh, pour le deuxième décan et puis après pour le troisième et elle l'est déjà pour le premier. Vendredi et samedi, voilà deux bonnes journées pour vous avec la lune en Taureau. Donc il y a de l'évasion dans l'air. Peut-être que vous allez partir en vacances. Hein, C'est très possible que vous fassiez partie des juilletistes et, et dans ce cas ce sera un vrai plaisir, sauf que en général la Vierge n'aime pas trop les changements de routine. Mais là il y aura quelque chose quand même d'un petit peu excitant et de très plaisant dans l'air. <musique> balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, on va porter attention en particulier à la nouvelle lune, parce qu'elle se situe dans un secteur important de votre thème, elle se situe dans votre, euh, au zénith de votre ciel, dans votre secteur de carrière, et elle peut donc avoir une bonne influence étant donné qu'elle ne fait pas elle n'est pas encore vraiment opposée à Saturne, donc elle ne vous gêne pas trop, en tout cas si vous êtes né fin premier er décan, début euh, du deuxième. Euh, au contraire, elle peut mettre l'accent sur une réussite, que cette réussite vous concerne vous ou l'un de vos enfants, puisque vous allez certainement avoir euh, les résultats du, du bac en fin de semaine, donc euh, ah, peut-être qu'il ou elle aura réussi et que vous serez très content. L'attitude à avoir, hein, euh, quelle que soit la situation, ne soyez pas trop dans le, dans le jugement, dans la volonté de euh, euh, montrer à l'autre que ben, il a peut-être pas bien fait ou euh, euh, voyez quelque chose où, où vous seriez un petit peu trop sévère, euh, cette nouvelle lune euh, en, en 10, euh, donc au, au milieu du ciel, elle, elle est euh, saturnisée comme on dit, hein, elle est marquée euh, par Saturne qui est le maître de, le, du, de, de, de votre zénith, et donc vous pouvez avoir des exigences vis-à-vis hein, euh, -vis de, des personnes qui vous entourent, ou même vis-à-vis -vis de votre conjoint. Donc essayez de ne pas être trop euh, sévère, justement. Vous pouvez être ferme, hein, mais euh, euh, je pense qu'un excès de sévérité ne, ne vous servirait pas, hein, euh, même vis-à-vis -vis de vos enfants. Bon, après tout, ça y est, les vacances ont commencé, on, on peut se détendre. Hein, euh, bon, et même si les résultats d'examen ne sont pas très bons, Hein, vous, vous essayez d'envisager les choses euh, sous un angle positif, ne vous laissez surtout pas entraîner par le pessimisme saturnien. Dimanche et lundi seront vraiment des bonnes journées pour vous avec la Lune euh, en gémeaux, donc dimanche vous pouvez partir puisque c'est votre signe de voyage, donc euh, voyage, prise de distance, euh, ou même prise de, de hauteur, euh, en tout cas euh, vous n'aurez pas le nez dans le guidon et c'est ce qui peut être le, le mieux pour vous, parce que justement la nouvelle lune elle vous met un peu trop le nez dans le guidon. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, et eh bien nous avons l'entrée de Mercure en Lion et de Mars, votre planète, également en Lion. Je ne vous dis pas que c'est une excellente conjoncture, hein. c'est forcément quelque chose qui va provoquer des tensions, mais ce sont des tensions que vous connaissez et des tensions plutôt relationnelles, problèmes de couple, problèmes d'association, euh, problème avec une grosse boîte euh, dont vous dépendez, euh, euh, voilà, c'est un petit peu le, le schéma dans lequel vous pouvez vous trouver, et euh, c'est réactualisé, réactivé, par l'entrée de ces deux planètes en Lion, euh, et le fait qu'elles vont être en dissonance avec Uranus. Euh, mon conseil, en, en l'occurrence, ce que vous avez de, de mieux à faire, c'est d'abord essayer de, de ne pas vous mettre dans tous vos états, ne pas euh, sortir de vos gonds, euh, parce qu'on va vous dire quelque chose qui, qui peut vous mettre hors de vous, hein, euh, parce qu'on vous l'impose et que euh, vous n'êtes pas quelqu'un euh, qui apprécie euh, qu'on lui impose quoi que ce soit il y a des gens qui ont besoin d'être cadrés, qu'on leur dise faut faire telle ou telle chose. Vous, euh, ce n'est pas votre cas, euh, le Scorpion, vous êtes un petit peu quand même rebelle, vous avez une nature un petit peu rebelle, donc euh, bah vous allez encore plus vous rebeller et euh, ça peut se retourner contre vous. Donc essayez au contraire, et vous en êtes capable, euh, non pas de montrer de l'indifférence, mais euh, de garder euh, un peu le masque. Hein? Euh, surtout si c'est quelqu'un qui vous provoque euh, l'indifférence est euh, la meilleure des défenses face à quelqu'un euh, qui essaye de vous faire euh, réagir, comme ça pourrait être le cas. Mais en même temps, bon, il est possible que euh, cette attitude crée euh, des fissures dans la relation. Mais je pense pas que vous puissiez faire autrement parce que vous ne, pouvez, vous ne pourrez pas rester sans réagir. Deux bonnes journées mardi et mercredi avec une lune en cancer donc qui va accentuer vraiment votre instinct, votre intuition, votre manière bien à vous de ressentir ce que pensent les autres, ce qu'ils ont dans la tête. Et je pense que ça va beaucoup vous aider à, à lutter justement, à prendre de, de la distance par rapport aux problèmes que vous vivez. Musique sagittaire et Ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, deux bons éléments hein, avec l'entrée de... Mercure est de Mars en Lion, euh, qui est, on le sait, le signe qui gère ce que vous préférez au monde pour la plupart des Sagittaires, c'est-à-dire le voyage, la prise de distance, le dépaysement, le... bon, Tout ce qui vous permet finalement de vous évader et euh, d'explorer des territoires euh, inconnus. Euh. Alors soit vous allez partir en vacances, hein, ce qui est à peu près normal à cette période de l'année, soit vous allez euh, rentrer dans un livre euh, qui peut vous apprendre beaucoup, quelque chose de philosophique, de religieux, euh, euh, ou d'historique, euh, bref, euh, vous allez d'une manière ou d'une autre pouvoir vous évader. Alors le meilleur conseil à vous donner dans ce genre de situation, c'est d'en profiter au maximum. D'ailleurs le lion est un signe de profit sauf que euh, les deux planètes vont recevoir enfin vont former plutôt une dissonance avec uranus qui peut y avoir de l'imprévu dans l'air un imprévu euh, logistique vous voyez quelque chose de, de lié à votre organisation euh, vous vous serez peut-être mal euh, euh, vous aurez mal fait votre valise ou vous aurez vous voyez il y aura un détail finalement qui qui va vous vous gêner alors c'est vrai que face à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ne pas vous ronger les sangs en vous disant oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, non! Si c'est quelque chose, un médicament qui manque par exemple, vous pourrez peut-être le, le racheter, bon à moins que vous n'ayez pas emporté l'ordonnance avec vous, mais enfin bon! vous voyez, vous, vous, ça fera appel à cette conjoncture, à votre débrouillardise. Et je pense que vous êtes quelqu'un de débrouillard, donc hein, réfléchissez, faites marcher un petit peu votre, votre votre intelligence qui est toujours importante, et vous trouverez forcément la solution. Jeudi sera une bonne journée pour vous, étant donné que la Lune occupera le Lion justement, elle va passer sur Mercure et Mars, donc elle va activer les, les deux planètes, mais elle va activer aussi leur dissonance avec Uranus. Euh, donc euh, bon, bah justement ce, ce sera la meilleure journée de la semaine pour trouver des solutions, des petits trucs malins, euh, vous voyez, pour euh, euh, faire tourner un petit peu euh, la situation à votre avantage hein, finalement. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, une nouvelle lune, et on va en parler euh, de cette nouvelle lune parce que elle est face à votre signe, hein, elle arrose euh, comme ça depuis le Cancer, votre opposé euh, zodiacal qui représente vos relations avec les autres, votre conjoint, euh, les accords, les désaccords, euh, euh, les compromis, enfin vous voyez tout ce qui est, se fait à deux finalement, et même un, un travail en équipe, hein, ça peut être également, euh, ça peut tourner au, au, autour de ça, surtout que certains ne vont pas partir en vacances en juillet. Hein, euh, ce qui vous est conseillé, étant donné que vous êtes un Capricorne plutôt solitaire, qui aime bien en général faire les choses par lui-même, sans avoir à demander à quiconque, parce que malgré tout vous avez votre orgueil, hein, là euh, il, il va falloir que vous arriviez à reconnaître que euh, l'union fait la force, que vous ne pouvez pas peut-être... Euh, c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que c'est votre intérêt peut-être de faire les choses à deux en équipe ou de demander euh, euh, à quelqu'un son accord pour quelque chose, une validation, une approbation. Alors vous n'aimez pas demander, d'accord, mais euh, il y a des moments où il faut savoir demander et mettre un petit peu euh, euh, en retrait votre orgueil, votre euh, euh, volonté de montrer que bah, vous êtes fort, que vous n'avez pas euh, forcément besoin des autres. Mais c'est pas vrai, on a toujours besoin des autres, hein, sinon ils ne seraient pas là, on serait seul sur Terre. Donc s'ils sont là, c'est... Euh... Alors peut-être pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible, hein, ceux qui reçoivent Sat Saturne en ce moment. Euh, mais euh, la plupart du temps, vous pouvez quand même faire appel à eux pour vous aider, même si ça vous fait un petit peu mal quelque part. Vendredi sera une bonne journée pour vous avec la Lune en, en Taureau, parce que ça va vous valoriser, hein? le Taureau est un signe vénusien et donc tout ce qui est de l'ordre de la valeur que vous vous accordez ou de la valeur qu'on vous accorde sera au premier plan, c'est-à-dire que vous pourriez entendre d'agréables compliments à moins que ce ne soit vous qui trouviez le moyen d'obtenir quelque chose en, en vous montrant un petit peu flatteur euh, avec, euh, avec quelqu'un de... avec l'un de vos interlocuteurs. Verso mmh. Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, euh, deux changements planétaires qui vont peut-être pas tellement vous plaire. Hein c'est l'entrée de mercure et de mars à peu près en même temps en lion, c'est à dire face à vous. Hein. Le lion c'est votre opposé zodiacal. Alors d'habitude ça ne pose pas euh, énormément de problèmes hein, puisque ça euh, met vos relations avec les autres au premier plan, mais cette année le problème c'est que les deux planètes vont être en dissonance avec uranus une dissonance que vous connaissez bien, puisqu'elle vous perturbe intérieurement, elle fait ressurgir euh, euh, des, des angoisses, des, de l'anxiété, que ce soit pour votre santé, pour votre boulot, euh, euh, pour euh, en fait tout ce qui peut euh, perturber votre tranquillité euh, intérieure, hein, puisque Uranus occupe votre secteur d'intimité. Euh, donc tout ça va être de nouveau au premier plan euh, avec cette conjoncture et euh, comment, euh, comment la gérer c'est ça euh, le problème parce que euh, c'est quelque chose les, les aspects d'uranus qu'on a du mal à contrôler euh, donc il faut pas essayer de le contrôler hein c'est vraiment le conseil que je vous donne plus vous voudrez contrôler et plus vous serez nerveux et, et, et anxieux donc euh, au contraire, laisser les choses s'exprimer, il faut les sortir de vous et non pas les garder prisonnières à l'intérieur de vous. Hein? Alors si vous faites un travail sur vous-même, c'est un excellent aspect parce que justement elle va vous permettre de sortir des, des vieilles euh, euh, des vieilles angoisses qui datent de votre enfance et qui n'ont euh, de toute évidence plus lieu d'être. Et euh, avec cet uranus, eh bien vous allez en sortir pas mal, hein, des, des choses que vous gardiez euh, enfermées et refoulées à l'intérieur de vous. Dimanche et lundi seront des bonnes journées avec la lune en gémeaux, une lune, une lune qui sera, euh, comment dire, qui vous mettra en valeur, qui euh, vous, vous, vous vous regarderez sans vous critiquer, euh, vous aurez une attitude plutôt charmeuse puisque, d'une certaine manière, vous serez sûr de pouvoir séduire. Il y aura quelque chose qui émanera de vous et qui plaira beaucoup aux autres, mais peut-être aussi que vous saurez les flatter, les complimenter si vous avez quelque chose à obtenir. Poisson Poissons! et ascendant Poisson dans votre horoscope de cette semaine, une jolie lune, nouvelle lune. Hein? Alors franchement vous êtes peut-être de ceux qui vont le plus en profiter de cette nouvelle lune qui se situe bien entendu dans le signe du mois, le Cancer, dont on sait, hein, on a vu que c'était un signe très valorisant en ce qui vous concerne. Donc euh, il joue aussi euh, un rôle dans tout ce qui est plaisir, loisir, récréation, euh, procréation, si vous cherchez à faire un enfant, c'est le bon moment. Mais vous pouvez aussi partir en vacances avec vos enfants euh, qui sont déjà nés, euh, et euh, prendre du bon temps, avoir du plaisir, enfin bref, c'est une nouvelle lune plaisir. Mais bon, Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil là-dessus? Hein, puisque c'est que du positif. En profiter un maximum, vivre l'instant présent, parce que c'est la meilleure manière justement de profiter de, de la situation. Euh, essayer de, de ne pas penser à, à des choses qui pourraient être contrariantes, euh, euh, cela dit, euh, hein, ceux qui sont euh, Premier décan début du deuxième, il n'y a pas grand-chose de contrariant hein, euh, en ce moment, à moins d'un ascendant euh, qui reçoit des mauvais aspects. Mais bon, je ne peux pas le savoir. Donc moi, je vous dis par rapport à cette nouvelle lune que euh, il faut en profiter pour vous faire plaisir et pour vivre tous les moments euh, qui seront des moments de plaisir. Euh, Vivez-les à 100% en essayant d'oublier tout le reste mardi et mercredi seront les bonnes journées de votre semaine, avec la lune en cancer et la nouvelle lune justement. Euh, donc euh, voilà, ce sont des journées où il faut profiter, il faut euh, avoir du plaisir, accepter d'avoir du plaisir, parce que parfois le poisson il se punit lui-même, il s'auto-punit, parce que il estime que, bah ben justement, il est coupable de quelque chose. Bon, alors là, hein, vous oubliez tout ça et vous profitez euh, du moment présent qui sera très plaisant. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine euh, avec encore une fois la nouvelle formule, évidemment. Euh, donc en entre temps, si vous voulez. Euh, en savoir plus, hein, vous appelez le 3210, la ligne d'RTL, ou alors vous allez sur le site rtl.fr et même sur celui du Figaro TV Magazine. <muches>